Pour réviser l'anatomie, j'utilise Visible Body. C'est une application qui me permet de découvrir l'anatomie et de me tester. La page d'accueil me propose des vues en 3D, des quiz et du contenu personnalisé. Dans les vues en 3D, on a les régions et les systèmes qui se combinent et en cliquant sur une zone prédéfinie comme le crâne, j'ai une fenêtre de découverte qui s'ouvre. J'ai alors la possibilité de personnaliser cette vue avec des outils en bas de la page comme dessiner des éléments, des notes. La colonne de gauche me sert à combiner différents systèmes. Pour apprendre l'anatomie, rien de plus simple que de cliquer sur un élément et une fiche apparaît. Cette fiche me donne la définition de cet élément ainsi que toutes les pathologies qui y sont liées. En plus de ces régions et de ces systèmes, j'ai aussi la possibilité de consulter des coupes transversales qui sont des ensembles sélectionnés de régions qui ont été découpées en tranches et concordant avec des clichés TDM, IRM ou encore des illustrations post-mortales. Rien de plus simple pour pouvoir comparer une image réelle d'un schéma de visible body. Il y a aussi l'onglet sens, qui regroupe en fait tous les modèles détaillés de l'œil, de l'oreille, de la langue et de la peau. Et les actions musculaires, elles, me permettent de voir des modèles de mouvement. Les quiz sont organisés par système et sont très simples à utiliser. J'ai également la possibilité de rechercher par la barre de recherche en bas des choses spécifiques, comme par exemple le zoophage. Il me propose alors toutes les vues disponibles où il y a le zoophage. Avec Visible Body, j'apprends au quotidien. Je me teste et tout ça de mon ordi, ma tablette ou encore mon portable.